Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Heureux de, de pouvoir partager avec vous ce cadre absolument fantastique. Je suis ici à nouveau chez mes parents. Et je voulais partager avec vous le bonheur et aussi le, le partage de, de, cette, de cette urgence que nous avons de pouvoir en effet passer du temps avec les membres de notre famille, ceux que nous aimons, ceux qui nous ont mis euh, euh, au monde, ceux qui nous ont offert tout ce qu'ils avaient à offrir euh, et, et aimer nos parents avec leurs qualités mais également leurs imperfections, car la parentalité, si vous êtes vous-même parents vous savez que c'est quelque chose de très difficile, il n'y a pas d'école qui nous apprend à être parents et on peut dire euh, tout ce qu'on veut, critiquer ce qu'on veut, mais les parents ont également formé la personne que nous sommes, même si euh, ça a été parfois dans la douleur, hein, euh, voilà je, ça, je connais des gens qui, qui ont eu énormément de douleur, mais ces douleurs, comme dans toute chose dans la vie, nous ont formés. Et ce qui est vraiment important c'est d'arriver à dire que nous aimons nos parents parce qu'ils nous ont formés et nous ont euh, ils ont créé notre ils ont, ils ont co-créé la personne que nous sommes et nous avons bien entendu nous la tâche d'affiner la personne que nous sommes et aujourd'hui je suis heureux de dire que avec gratitude que je suis ce que je suis certainement grâce à ce que mes parents m'ont inculqué. Si aujourd'hui je suis optimiste, si aujourd'hui je fais preuve d'humour, c'est parce que je l'ai reçu également de mes parents et toutes les qualités que j'ai pu, pu en effet développer. Et là, je vous invite à l'intérieur, en pleine discussion familiale. J'ai ici donc ma cousine, ma cousine Lauriana, que vous avez vu là tout à l'heure. Coucou Lauriana coucou. coucou Voilà, et là, mon papa, maman, on est en train de discuter. Bon, <rire> Dans la maison de papa et maman, voilà. Et... Euh... Juste, vous conseillez de prendre du temps avec ceux que vous aimez. C'est franchement, c'est important. Ou de vous réconcilier avec ceux que vous avez aimés. C'est vraiment tellement important et ça apporte tellement de, de... Comment dire De, de liberté. Ça, ça, ça, ça vous déchaîne et ça vous libère de tout ce qui peut vous, vous retenir dans ce passé qui ne vous fera pas avancer aujourd'hui. J'avais juste envie de vous dire ça. Gratitude. Pour nos parents, pour ce qu'ils nous ont donné, que ce soit avec amour ou avec maladresse, ou parfois avec, mal, avec amour et maladresse, ou tout simplement avec maladresse, peu importe. Je pense que nos parents nous ont donné avec ce qu'ils avaient, avec les capacités qu'ils avaient, avec les moyens qu'ils avaient. Et je pense que si aujourd'hui on arrive, vous pourriez arriver à, à vous dire que euh, vos parents vous ont donné avec ce qu'ils avaient. Euh, et quand je dis avec, ça, c ça, ça englobe tout. Ça peut déjà peut-être vous aider à, à gérer peut-être certaines difficultés de votre, de votre enfance, de votre jeunesse. Mais n'oubliez certainement pas une chose, c'est que vous êtes aujourd'hui une partie de ce qui vous a formé dans le passé. Mais ne vous accrochez pas à tout ce qui vous a fait mal, accrochez-vous à tout ce qui vous a rendu ce héros que vous êtes aujourd'hui. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, réconciliez-vous avec ceux avec lesquels vous devez vous réconcilier et soyez heureux. Ciao, ciao les amis.